Les billes et l'eau. De l'eau est versée sur les billes de verre. Lorsqu'elles sont secouées, les billes s'agrègent et se réorganisent en nids d'abeilles. Cet empilement est la manière la plus compacte de ranger des sphères de même taille. Quand on ajoute davantage d'eau, les billes se dispersent et se désorganise à nouveau.